Bonjour à toutes et tous, bienvenue à la Faculté de Théologie de l'Université catholique de Lyon. Fondée en 1878, la faculté accueille aujourd'hui près de 1000 étudiants et auditeurs libres venant de toute la France et du monde entier. Elle forme des personnes pour une mission ou un travail dans l'Église, séminaristes, religieux et religieuses, laïques mais également toute personne intéressée pour comprendre la foi chrétienne, intéressée par la quête de sens. La faculté, c'est un lieu d'enseignement et c'est un lieu de recherche en théologie dans la tradition universitaire de l'Église catholique. Elle délivre différents diplômes. D'abord, des diplômes canoniques, c'est-à-dire des diplômes qui sont délivrés par le Saint-Siège et dont le niveau est reconnu par l'État français. Ainsi, le baccalauréat canonique, appelé aussi en France plus couramment « licence en théologie », c'est le diplôme de premier cycle de référence en théologie catholique. C'est un parcours de 5 ans avec environ 40% de philosophie intégrée au programme. Les étudiants peuvent ensuite poursuivre en master la faculté de théologie de Lyon propose d'une part le master en théologie avec ses différentes spécialités, en particulier une spécialité relative à la théologie de la mission, et d'autre part un master spécifique, le master en théologie et sciences patristiques. L'étude des théologiens des premiers siècles, ce qu'on appelle les pères de l'Église, constitue en effet un des domaines d'excellence de notre faculté. Enfin pour les plus courageux, il y a le doctorat en théologie, qui ouvre vers l'enseignement supérieur et vers la recherche. À côté de ces diplômes canoniques, la faculté propose des diplômes universitaires qui peuvent être préparés en deux ans. Ainsi, le diplôme universitaire d'études en théologie, le duet sur les fondamentaux de la foi chrétienne. Il peut être préparé à Lyon ou dans les antennes de notre faculté à Grenoble, Nice, Toulon, Aix, Fort-de-France. Il y a aussi le diplôme universitaire Patrimoine antique et Culture chrétienne qui propose d'approfondir les relations entre le christianisme et la culture antique. Et enfin, un diplôme universitaire plus spécifique que nous proposons avec l'Université Lyon 3 et qui s'intitule Religion, Liberté religieuse et laïcité. Il s'adresse en particulier aux cadres religieux et aux agents de la fonction publique. Certains de ces diplômes peuvent être préparés en partie à distance avec le dispositif Théo en ligne pour les personnes qui ont des emplois du temps très chargés ou qui habitent trop loin. Théo en ligne permet aux étudiants de suivre un ou plusieurs cours à leur rythme. Ils sont accompagnés par un tuteur qui suit leur travail et fait le lien avec l'enseignant. Enfin, pour toutes les personnes qui recherchent un enseignement de grande qualité, sans passer de diplôme, la faculté accueille aussi des auditeurs libres. Chaque année, les auditeurs choisissent un ou plusieurs cours en fonction de leur intérêt ou de leur niveau. Ce sont des cours à la carte sur des thématiques telles que la foi chrétienne, l'écriture sainte, les grandes religions, la philosophie ou encore l'histoire de l'Église. La Faculté organise régulièrement des conférences, des colloques et des journées d'études ouvertes à tous. Vous y êtes bienvenus sur des sujets très variés. N'hésitez pas à consulter le détail de chaque formation ou l'agenda de nos événements sur notre site internet théologie.ucli.fr à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à contacter notre secrétariat. À bientôt What? <laughs>